Euh, oui, alors euh, moi, j'étais musulmane il y a encore deux mois et demi. Waouh <rire> Et euh, je suis médecin, on m'a annoncé un cancer des ovaires au mois de juin. D'accord, d'accord. Et pendant trois semaines, un mois, en fait, j'étais très très mal jusqu'à entendre parler de Jésus. J'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai été vraiment touchée mmh. sur une vidéo euh, comme ça un soir euh, chez moi.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 Puissant créateur, prince de la paix, qui me sauve, qui me garde en lui à jamais, merveilleux mon sauveur, mon Dieu, mon Dieu. Wow! Il me sauve.